Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog HarryTuto.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une carte originelle pour les fêtes de fin d'année avec des marqueurs aquarellables. Comme matériel, vous aurez besoin de marqueurs aquarellables, vous aurez aussi besoin de la colle en tube ou en liquide, d'une paire de ciseaux ou d'un massicote si vous en avez un. Ce dernier vous fera gagner beaucoup de temps et au niveau de la précision et de la coupe, il n'y a pas photo. Vous aurez aussi besoin de quelques morceaux de papier ou de chute de papier à motifs. Pour ma part, j'ai choisi ces quelques pages de ce petit bloc craft, mais je ne vais pas utiliser tous les motifs sélectionnés. J'avais acheté ces, blocs, ces petits blocs craft il y a plus d'un an de chez Action. Euh, J'y suis, suis retournée récemment et je ne les ai pas trouvés en vente. D'ailleurs, j'étais un peu déçue du manque de fourniture artistique qu'Action présentait. Donc après avoir sélectionné nos papiers à motifs, nous allons prendre une feuille pour aquarelle que nous allons encadrer avec un ruban adhésif pour avoir un joli travail, je veux dire un travail bien, fignolé, euh, propre, etc. Avoir une jolie bande blanche qui va nous faire ressortir notre création et donc nous allons prendre soit euh, notre euh, paire de ciseaux ou alors notre massicote qui euh, va nous aider à découper nos euh, papiers en, sous forme de bandelettes ensuite sous forme de, de, de rectangles ou de carrés je vous conseille de varier les formes, des fois vous, euh, vous découpez euh, de petits carrés, des fois euh, de petits rectangles alors pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais mettre en accéléré certains passages, dont celui-ci Alors pour cette étape, je vous conseille de sélectionner plusieurs motifs, euh, plusieurs formes aussi, euh, de découper plusieurs formes et ensuite vous choisirez euh, les couleurs et euh, les, les formes qui vous plairont. Euh, pour ma part, j'ai euh, laissé tomber euh, le papier avec les motifs rouges car je, je trouvais que ça contrastait beaucoup et je ne voulais pas avoir euh, voilà, des paquets trop, trop contrastés euh, qui tapent à, à l'œil. Alors une fois que nous avons sélectionné nos formes, nous allons marquer le couvercle de notre boîte à cadeaux. Et pour cela nous allons dessiner des sets, des fois à l'endroit et des fois retourner. Et ensuite nous allons découper cette, cette forme avec notre paire de ciseaux. Alors après avoir marqué le couvercle de votre boîte, vous pouvez effacer avec une gomme les traits du crayon. Et maintenant, je vous suggère de prendre quelques euh, rubans adhésifs de différentes largeurs pour marquer euh, le ruban euh, cadeau, le ruban euh, et le nœud, si vous voulez dessiner ensuite le nœud, soit avec du feutre ou alors carrément coller un petit morceau de ruban adhésif, mais pour l'instant on va se contenter de marquer le ruban adhésif sur la boîte. Alors on le colle bien sur notre forme, et on le colle à l'horizontale, ensuite à la verticale. Alors je vous suggère non seulement de varier au niveau de la largeur des rubans adhésifs mais aussi au niveau des motifs et de, des couleurs et de la texture. Donc si vous avez des rubans adhésifs avec euh, des paillettes ou alors euh, métallisés, pourquoi pas Des rubans adhésifs euh, avec des couleurs euh, très très euh, contrastées, euh, je ne sais pas, avec... Euh, de petits diamants, etc. Donc au plus vous allez varier euh, au niveau de de la texture et vous allez surtout coller euh, de, des couleurs qui représentent euh, les fêtes et ben au plus ça va donner un petit charme à vos boîtes à cadeaux. Mais vous pouvez aussi superposer les rubans adhésifs sur vos boîtes et c'est ce que vous allez voir euh, tout de suite. Donc je vais prendre une bande large et je vais superposer par-dessus une bande fine et cela va donner encore un peu plus d'esthétisme à ma boîte à cadeaux. Alors, pour info, pour ce qui est de ces bandes, euh, je veux dire, pour ce qui est de ces rubans adhésifs, je les ai achetés de chez Action il y a plus d'un an. Euh, alors, il y en a certains qui collent, ça va, moyennement, euh, mais il y en a qui ne collent pas du tout, donc euh, je, vous, euh, je vous conseille de les acheter, mais voilà, comptez aussi sur votre colle pour bien les fixer sur vos boîtes à cadeaux. Et euh, mais, Par contre, je vous ai mis euh, dans la liste du matériel euh, qui se trouve dans l'article qui suit euh, cette vidéo, euh, dont le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis une autre référence de ruban adhésif euh, qui pour moi euh, semble de meilleure qualité. Alors au niveau de la composition, soit vous réalisez votre euh, création euh, sous, le, sous format horizontal ou vertical, hein, format paysage ou portrait, moi j'ai choisi le format euh, portrait. Euh, vous disposez aussi euh, vos euh, paquets cadeaux, soit euh, d'une manière statique ou alors dynamique. Moi j'ai préféré incliner légèrement euh, mes euh, paquets cadeaux pour que la composition soit légèrement euh, plus dynamique et, euh, voilà. et puis euh, je, si jamais les formes ne vous plaisent pas euh, je veux dire au niveau euh, du couvercle etc vous pouvez très bien réduire la largeur euh, de vos formes je veux dire de votre couvercle comme vous voyez euh, là tout de suite Alors avant de coller vos formes, d'abord vous devez travailler le fond et pour cela je vous suggère de marquer le centre de votre feuille pour dessiner euh, une forme soit ovale ou rectangulaire ou carré ou alors un nuage pour euh, laisser cet espace vierge pour euh, marquer un message ou un vœu et donc euh, pour ma part moi j'ai dessiné un nuage et maintenant euh, je vais colorier mon fond avec euh, ces feutres je vais surtout choisir des tons rouges et pour cela j'ai choisi le numéro 23, le 5, le 4, le 22, le 10 vous avez la liste de, de, toute façon, de toutes les couleurs euh, voilà, dans, dans l'article qui se trouve dans mon blog et donc je vais commencer à tracer quelques formes euh, comme des vagues comme ça et je vais alterner les couleurs entre elles, et je vais colorier. Mais avant de colorier, je vais me référer à mon nuancier pour voir si ces rouges-là, euh, je veux dire, restent intenses, est-ce qu'ils seront en harmonie avec d'autres euh, couleurs, et est-ce au niveau de l'eau, est-ce que euh, les, les couleurs restent vives Donc je ne vais pas prendre, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, celle de la semaine dernière, les roses, parce que les roses, tout simplement, une fois euh, euh, mouillées, je veux dire, le, le pigment devient très très fade. Alors, avec les couleurs que nous aurons sélectionnées, nous allons tracer quelques lignes, onduler des courbes, ou alors des cercles, ou alors une sorte de spirale, c'est à vous de voir quels sont les motifs ou alors les formes que vous voulez représenter dans votre arrière-plan. Vous pouvez aussi choisir des couleurs à l'opposé de celles que j'ai choisies, par exemple des couleurs beaucoup plus froides, donc vous prenez des tons bleutés et vous prenez des couleurs adjacentes. Donc voilà, vous, vous alternez les couleurs entre elles et vous, vous essayez de dynamiser votre fond. Alors comme vous venez de voir, la pointe de ce pinceau est aplatie et euh, c'est pareil pour euh, pas mal de, de, pince, de je veux dire de feutres. Malheureusement, euh, c'est un défaut de fabrication. Donc euh, ça rend un petit peu, je veux dire, ça rend le travail un petit peu délicat le travail fignolé, si vous voulez travailler les détails, et eh bien euh, ne comptez pas là-dessus parce que bon, certains feutres ne vont pas euh, vous donner des lignes bien euh, droites. Donc comme je vous ai dit, je me réfère à mon nuancier pour faire la sélection de mes différents rouges et je vais les alterner dans cette composition pour créer quelque chose de très pétillant, de très contrasté et... Euh, qui, qui tend un petit peu vers les couleurs de la saison. Alors inutile de réaliser un coloriage parfait c'est à dire de ne pas laisser apparaître les traits de votre feutre car de toute façon vous allez y coller par dessus vos petits paquets mais aussi vous allez intervenir avec un pinceau humide et créer des effets de transparence, des effets de lumière plus ou moins on va dire et aussi pourquoi pas des effets de matière. Alors avec votre pinceau humide, vous allez passer entre les formes, vous allez imbiber votre pinceau d'eau et essayer de prélever un peu de cette couleur qui se trouve sur cette ligne, sur cette courbe, pour déjà affaiblir son intensité, pour créer une couleur un peu plus claire, euh, créer un peu de luminosité à cette zone et pourquoi pas aussi créer un peu de transparence. Alors grâce à cette technique, vous allez nuancer vos courbes et vous allez créer cet effet de luminosité à votre arrière-plan. Je vous conseille vraiment d'expérimenter cette, cette technique car non seulement ça va embellir votre arrière-plan, ça va vous créer des effets de transparence, de luminosité à votre, à votre arrière-plan, mais aussi ça va vous plonger dans un moment de relaxation et d'apaisement. et voilà et finalement nous allons coller nos petits paquets alors moi j'ai choisi de les incliner légèrement pour créer un peu de dynamisme à ma composition Alors, comme vous venez de voir, j'ai préféré que mon nuage, je veux dire l'espace vide sur lequel je vais euh, coller un petit mot, je préfère qu'il soit euh, nuancé. Et donc, euh, j'ai euh, préféré prendre dans les roses, car je sais qu'une fois euh, dilué à l'eau, et eh bien, le pigment euh, devient presque inexistant, c'est-à-dire qu'il devient très, très fade. Mais euh, ça va me permettre d'avoir un peu de couleur dans cette zone sans forcément euh, je veux dire euh, contraster dans l'ensemble et comme finition et pour finir j'utilise mon stylo gel euh, je vais dessiner quelques euh, étoiles euh, je vais dessiner euh, quelques petits points pour euh, ramener un petit peu de, de magie à, cette, à cet arrière-plan et aussi quelques éléments supplémentaires qui vont contraster dans cet arrière-plan mais rien ne vous empêche d'ajouter euh, d'autres éléments comme par exemple de, de petits diamants euh, adhésifs ou alors euh, de la colle pailletée vous pouvez tracer des lignes avec euh, un peu de, de, de colle pailleté, vous pouvez ajouter quelques stickers si vous avez des stickers sous forme d'étoiles. Donc ça c'est à vous d'ajouter les éléments qui, qui vous plaisent ou, ou alors tout simplement que vous avez à votre disposition. Et pour finir, je vais coller mon petit message, mon petit mot que j'ai découpé de ce bloc de feuilles que j'ai acheté de chez Action. Alors, vous avez différents euh, petits mots euh, en noir, en argenté, en doré. Euh, soit vous faites comme moi, vous découpez un petit mot que, voilà, que vous allez euh, trouver quelque part euh, Ou alors vous écrivez avec une jolie calli calligraphie votre message Et vous euh, voilà vous, vous animez cet espace qui est réservé spécialement euh, à l'occasion Pour, euh, voilà, pour euh, un vœu ou alors vous écrivez carrément l'année concernée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 À partager cette vidéo et à me laisser vos commentaires vos, ou vos questions. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible. Dites-moi en commentaire si le sujet, si la carte vous a plu, je veux dire la conception de cette carte originale avec du collage, pour que je puisse vous réaliser beaucoup plus de tutos à ce sujet. Vous êtes nombreux à me visionner sans être abonné à ma chaîne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous y abonner et à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton, du bouton s'abonner pour être prévenu de mes prochaines publications ou live et je vous en remercie vivement d'avance. Si vous êtes intéressé par le dessin ou par le coloriage, je vous invite à télécharger mon kit gratuit dans lequel je vous offre plein de conseils, d'astuces et un cours complet à ce sujet sujet. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série de vidéos sur la conception de cartes originales à offrir sans savoir dessiner. Je vous dis à très bientôt.